les euh, si euh, conséquences Les conséquences sont dans le pays. Si vous avez des conséquences, des pays africains. les Japonais, la guerre fait un impact sur le quotidien. sur quotidien parce que vous si faites des guerre. Il faut qu'une inflation économique hausse des prix, hein, des denrées de première nécessité comme le blé, le pain, le pétrole, l'essence, de l'essence. Je ne sais pas Parce que l'Ukraine, c'est le grenier presque de la Russie et par le pouvoir de conséquence, même des, des, des pays africains, qui ont assuré une assurés souveraineté alimentaire. Deuxième exemple éclatant, Russie, ils ont bloqué les ports d'accès finalement d'Ukraine dans écoulé les les les poules du vers l'Afrique, oui les ports de la mer Noire. Au Odessa que y a un port où il y a le navire ukrainien dans des pare. Donc, une amont ou nous ont accès aux dangers où il y a un camion Ukraine. Ouais. Donc, comme nous avons fait, euh, impacte sur nos quotidien Chaque moment, impacte sur le impact transport. Je suis un pétrole. Il impacté sur ce que fait, impacté le, et le Donc, on a vivre de plein fouet donc, cette guerre. Est que, euh, il a une insuffisance de la politique nous si nous sommes je Vous faites Afrique. Il a eu une situation dans Il a eu on a eu un galon avec Nini Latikaf. Donc il y a un problème. D'ailleurs,